Le portail documentaire vous permet, depuis n'importe quel ordinateur, de vous connecter à des ressources en ligne de l'INSA Strasbourg et d'accéder aux outils de recherche et documents électroniques proposés par la bibliothèque. Cet accès distant est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et nécessite simplement d'avoir une connexion Internet et vos identifiants. En pratique, vous allez sur le site de la bibliothèque de l'INSA en vous connectant à l'adresse suivante bbio.insa-strasbourg.fr Cliquez sur « Mon compte », puis sur « Identification INSA ». Saisissez vos identifiants INSA. Vous êtes à présent identifié et accédez désormais à l'ensemble des ressources documentaires disponibles de l'INSA Strasbourg. La barre de recherche vous permet d'accéder aux e-books et bases de données. Pour trouver un e-book, tapez entre guillemets « Livre électronique » suivi du mot-clé de votre recherche, puis « Valider » et sélectionnez le filtre « INSA ressources électroniques ». Cette page de résultats vous affiche les e-books proposés par l'école. Pour accéder à une base de données, sélectionnez l'onglet « Base en ligne », tapez entre guillemets « Base de données », puis « Valider » et activer le filtre INSA Ressources électroniques. Cette sélection regroupe les bases de données payantes accessibles à l'INSA. Sur la page d'accueil, vous pouvez accéder aux revues en ligne et aux mémoires de fin d'études. Cette présentation est à présent terminée. En cas de besoin, contactez-nous.